J'oublie à chaque fois le t comment ça marche. Bon, moi aussi. Allez, tiens! Si tiens! Oh, tu l'as. <rire> <t 'as... rire> Dégagez, les icônes sont en place! <rire> oh, <putain>. Salut, Arka! <rire> euh, sur les tocs, on prend lequel? Attends, on va prendre celui euh, qui ressemble euh... à un vagin là! Celui qui ressemble à un vagin! <rire> Ah trop tard Ah oui Ah magique il est le seul à avoir compris <rire> je, je viens de voir aussi. Ah, Marco il pas compris. Bah le vagin tu le vois là, le, le vagin. <rire> tu, <rire> vois, le vagin là. tu vois le vagin là tu vois, le, le truc là, c'est. La, la forme, forme. Je l'ai planté, planté avec ma souris. Wouhou Il ressemble pas. À... Oh, ah stylé J'aime bien moi il eu... aime bien le vagin Par contre, <rire> j'aime bien le vagin. <rire> j'aime le vagin. Moi, je suis passé troisième avec en prenant ce chat à 2. Ouais, le vagin. <rire> je le vois. <rire> J'étais vu <rire> Comme tu as dit ça. Ah le vagin. Ah, le vagin. On dirait que tu regardes la belle vue du genre. Oh, il est quand même très beau ce vagin quand même. <rire> <rire> <rire> Regarde chérie, il y a un gros vagin. <rire> oh, voilà. <rire> J'étais à deux doigts d'être fécondé Par contre t'aimes beaucoup Ken hein. T'as parlé. <rire> ça, ça, ça parlait... <rire> Sérieux, <rires> bon. Tu vois ça C'est le Vagin qui m'a fait ça Et c'est euh... Tu vois là, tu vois regarde Regarde, boum Ah putain oh, non, Putain oui. Qu'est-ce qui s'est passé Oh je sais <rires> vu <rire> <tu laughs> Il s'est pas passé quoi Putain, les sauts ils sont trop stylés Ouais mais le Vagin il avait plus de sauts <rire> le vagin était mieux. <rire> Never forget vagin. Hein. On oh, s'est bien amusé avec le vagin. <rire> dire comme ça, on dirait <rire> c'est l'activité pour les enfants. Bord <rire> de rire, je suis en retard. La meuf, faudra qu'on se parle. Oh, bah, c'est de la comédie, je pense qu'il en fin à... oh. qu est en train de faire une vidéo. Qu'est-ce qu'il. Oh, attends, attends. Mais putain, mais... <rire> Mais comment on fait pour weeks later oh, Est-ce que c'est comme Mario Kart il y a un départ euh... Ouais, un, un départ euh, rapide, je viens de le faire là. Gros bon, PD, tu peux pas prévenir. Oh le tube, attention Ouais Oh oui j'aime les tubes. Attends le il fait faire quoi Ah c'est une voiture volante Marty <rire> Ça se conduit comment Je sais pas mon quand. <rire> Qu'est-ce que ça fait quoi Je sais pas Ça commence en pêche Merde Oh putain! Je te vois faire des trucs là. Oh putain! Oh putain! Oh! Tu oh, oh. oh. fais des doigts, regarde! Putain, faut ouais, continue d'abord. Ouais. ouais. Regarde mieux la route. Regarde ah. là, t'as un accident oh, lol. Oh putain! Moi, c'est de l'autre côté? Euh, non, mais. Tu. Je... Ouais? <rire> non, ouais! On euh... s'est un peu chier derrière. Ah, Putain! <rire> <rire> Oh, on va chiant. se faire, c'est chiant. <rire> <rire> <J 'ai chier. rire> oh Putain, j'ai gueulé super fort en plus. De toute façon, il a pas magie devant, donc ça va, on va être tranquille. <rire> <Non> <rire> ah ah Poussez-vous <rire> J'avais le klaxon des actus. Oh, redresse <rire> Tiens, toi Ah, mais c'est quoi ce gars, C'est le pire <rire> <rire> de <cette> galette, hein <rire> J'étais en sous du coup, je l'ai soulevé. <rire> oh... <rire> Non, il a rien de sexuel. Ah, J'irai à ça parce que je sais sûr que c'est quoi ça <rire> Je dis à peine il a rien de sexuel. L'autre, il fait... Oh Merci pour ton mm -hmm. commentaire, Benny. C'est quoi ce en fait, dérapage qu'il y a eu mm. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a là <rire> Non, non, je retrouve, je, je, je l'ai fait. <rire> ça va alors. Et salut, fait... pv. Oh, salut <rire> Arrête Arrête Arrête Oh <rire> vas-y c'est bon. <rire> ah merde non j'ai fait le saut merde mais saute pas il y a un truc à sauter là bas. Ah oh. putain ah mais on peut sauter ah mais mais putain oh merde merde. <rire> <rire> Après on se demande pourquoi t'es t'es... t'es gardé hein. Merde Et du Eh Eh est-ce que tu m'entends Eo Est-ce Est que tu me sens Eo Ouais non Lama fallait Fallait oh. mettre le, le malaise <rire> Ouais il a rejoint mon malaise c'est bon hein C'est un vrai <rire> frère Lama Attends j'ai envie de faire le Kraken là Ah j'ai l'air stylé mais lol c'est parce que ça fait penser au vache <rire> <rire> donc arrêtez de oui, dire mais ils ont que ça foutre de de défendre des trucs comme ça c'est ouais. vrai y'a des putains de... c'est dans j'avoue <rire> ouais, des putains de... <rire> ouais j'avoue ouais suis trop d'accord ouais j'avoue la politique c'est nul <rire> Ouais c'est dans l'eau juste... comment on fait Ouais, wow, je suis un sous-marin! Bah moi Alors ça, ça va... change ça change un peu après. Faire des courses en moto. Avec des voitures volantes, derrière. Moi je dis des courses avec des vélos volants. Moi je fais des courses en téléphone volant. Mais ça n'a aucun sens. Je mets le mode avion. Oh, oh, oh. Je mets le mode avion pour voler plus vite. Hein. <rire> Imagine si j'étais il faut vraiment cette blague du genre LOL, aujourd'hui on va utiliser le téléphone pour faire euh, une voiture. Je pense que dans l'eau il euh, y a un peu. Euh... Ça va être un peu chaud. Moi ouais, je fais le challenge, j'essaie d'être le plus au Bah non, euh... dans l'eau il fait froid. <rire> voilà, <rire> ah tu vois, <rire> ah tu vois, c'est drôle quand c'est Hugo qui a malaise Regarde, regarde, t'es prêt Attends, je vois rien A voilà. <rire> oh, <merde. rire> la dernière seconde Oh, qu'est-ce que je passe-tu oh Mais qu'est-ce que... Je reviens, ah, du il... je reviens du jeu et je vois. Qu'est-ce qui s'est passé Je vous ai éjecté du véhicule. Ah, <rire> <rire> <rire> ah, <rire> viens à l'arrière. J'appelle mon mécano. Allo Mécano ah. Et pense-toi le mécano. Oui, allô Allô Allô